Bonjour. Ou bonsoir. Je vous fais partager cette vidéo car je suis comme vous. Un joueur de mémo. Ou de jeu en ligne. Et pour nous, joueurs de mémo, nous avons un diable. La latence. La latence, c'est qu qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le moment entre votre action et l'action effectuée. Un exemple, vous lancez un sort et ce sort va s'effectuer au bout de 5, 10 ou 15 secondes plus tard. Ce qui est assez pénible pour nous, joueurs, d'avoir ce problème de latence. Certains joueurs vont ou sont Certainement en train de télécharger. Ceux qui ne téléchargent pas, ne savent pas forcément d'où ça vient. Un antivirus, un logiciel qui se met à jour, Windows, ça peut être tout et n'importe quoi. Malheureusement, vous ne savez pas ce que c'est. Alors, je suis allé sur Google et j'ai tapé comment limiter son téléchargement. Bien sûr, avoir la bonne question à demander à Google pour qu'il vous donne les bonnes réponses, c'est très difficile. Alors, j'ai cherché pendant plusieurs heures et j'ai fini par trouver. Certaines personnes ont essayé un programme, soi disant miracle, contre la latence, c'est Lightrix Latency. Bien sûr, les joueurs de World of Warcraft connaissent. Personnellement, l'ayant essayé, je n'ai jamais vu de miracle. Ça n'a pas plus baissé ma latence que ça. Donc, j'ai abandonné et je me suis tourné vers mon programme qui est devenu bah, mon sauveur finalement, qui s'appelle NetLimiter. NetLimiter, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un logiciel qui vous permet, premièrement, d'afficher toutes les applications qui sont en ligne. Donc, c'est-à-dire toutes les applications qui vont utiliser Internet. Mais la particularité de ce programme, c'est que vous allez pouvoir individuellement limiter votre connexion entre chaque programme par défaut le, le votre logiciel net s'affiche comme ça bien sûr personnellement je n'aime pas tous ces superflus qui ne me servent à rien moi je veux une interface claire et nette pour ce faire vous cliquerez sur compact et petit, petit bémol qu'il faudra corriger c'est ici, vous voyez unit, par défaut unit est sur bit, c'est un petit peu un inconvénient car euh, malheureusement, ça ne va pas vous donner l'exactitude de votre connexion, si vous êtes comme moi, avec 2 mégas, soit 256 kb, vous mettrez kb, si par contre vous êtes à plus de deux à plus de 2, 2 méga par exemple vous êtes à 1 méga bien vous mettrez M mb ceci afin de vous permettre de savoir exactement comment bien configurer je vais juste couper ici car je voudrais vous montrer quelque chose si jamais vous ne savez pas quelle est votre vitesse de bloating de problème, vous tapez speedtest.net. Vous attendez la page de chargement. Ensuite, vous cliquerez sur start ou démarrer le test. Vous patientez un petit peu le temps que le, le temps que le site vous mette euh, les informations requises. Bon, bien sûr, ici, c'est un petit peu faussé, car en réalité, mon débit montant est à 30, ou bon, 31, cela dépend. Mais cela, cela n'est pas grave. De toute façon, le principal, c'est que vous ayez un indice. Donc, nous allons revenir sur NetLimiter, et nous allons effectuer une action toute simple. Donc, je prends l'exemple de Utorrent. Je vais cliquer sur le 5 ici et modifier et je vais mettre par exemple je vais mettre 15 qui correspond personnellement qui correspond à la moitié de ma vitesse de Vous allez cliquer sur enable et save. Quand la case est cochée, cela veut dire que l'application est limitée pour bien vous démontrer l'efficacité de ce programme, je vais à présent remettre mes partages en ligne, Patientez un tout petit peu le temps, que ça se, le temps que ça se mette. Vous remarquerez ici que ma connexion va être à son maximum. Bon me fait un petit peu mentir, mais c'est pas grave. Le principal, c'est ce qui va me suivre après. Je vais à présent vous, vous montrer l'efficacité de ce programme en allant dans un jeu. Le jeu qui est le plus simple, car c'est le seul qui me permet de savoir avec exactitude ma latence. Vous voyez, le point est orange, ce qui veut dire que ma connexion commence à perdre de son efficacité. Vous voyez que sur mon dernier ping, il devrait monter. Voilà. Donc là vous voyez qu'il monte, et ensuite qu'il descend. Parfois, il reste monté, ce qui est un inconvénient. Pourquoi l'efficacité de ce programme est là C'est que si je mets, bon, cette fois-ci je vais mettre une valeur plus petite, pour que vous voyez réellement l'efficacité de ce programme, donc je vais remettre par défaut 5, vous voyez désormais mon ping qui va descendre. Ah, voilà nous y arrivons. La latence a quand même beaucoup baissé. Et voilà. Et si je remets en normal, donc c'est à dire que je décoche, que je repartage à pleine puissance ma connexion, vous allez découvrir que ma latence remonte. Voilà. Donc, vous avez découvert que NetLimiter est quand même un programme très efficace. Si, par exemple, vous avez un programme quelconque qui nécessite, par exemple, que vous souhaitez craquer un logiciel, et que malheureusement, malheureusement au grand dames, vous ne puissiez pas utiliser votre serial, car il se connecte au serveur. Ne vous inquiétez pas, il y a un moyen de bloquer ça. Vous cherchez votre programme, par exemple, prendre celui-ci. Vous allez cliquer ici, et vous allez choisir « Déni », qui peut dire, tout simplement, euh, « Non autorisé ». Ainsi, votre programme ne pourra jamais accéder à Internet. Et ainsi, vous pourrez continuer à utiliser votre programme en toute simplicité. Si jamais votre programme continue à se connecter sur Internet, ce qui peut arriver, vous avez une deuxième solution. C'est de chercher ici. Vous mettez là et vous mettez « Denis. Dans les cas les plus extrêmes où votre application continue à se connecter sur Internet, vous cochez les deux cases et vous mettez à chacun 0,1. ainsi la vitesse étant, très, étant extrêmement lente il va automatiquement vous mettre une erreur de connexion tout simplement Voilà. vous avez découvert un programme qui vous permet de limiter vos, vos latences sans rien toucher ni à votre ordinateur ni à vos programmes un petit bonus quand même pour le plaisir je vais vous offrir un serial, que je mettrai sur YouTube, qui est valide, mais par contre qu'il faudra renouveler à chaque fois que NetLimiter vous dira que le serial est expiré. Ne vous inquiétez pas, NetLimiter ne se connecte pas sur Internet. Vous tapez le nom, vous tapez le serial, et vous continuez à l'utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura aidé. et je vous remercierai encore plus si vous faisiez partager cette vidéo à vos amis. Car je pense que cette vidéo qui vous aura aidé, sera tous ceux qui en ont besoin. Au revoir.